Bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on est à Nice, ça fait quelques jours qu'on est en road trip et on a eu quelques petites galères, on a découvert un peu de rouille sur le, sur le camion, du coup c'était pas ouf. Petite surprise, on s'est dit tiens on a un bidon qui fuit, notre bidon d'eau qui était là. On l'a enlevé et on s'est dit bah on va regarder en dessous s'il si y a de l'eau. En dessous c'est le tapis là. C'est terrible. Du coup, on a remarqué qu'il y avait genre plein de rouille. C'est la petite surprise du début du trip. Là. On va essayer de s'occuper de ça. Mais là, on a repéré un petit spot dans un parc et on va aller bouger tout de suite. On arrive au spot Il fait beau Premier training euh, du trip. On est à Nice, là, euh, sur le spot de la tête carrée. On l'appelle comme ça parce qu'il y, y a une tête carrée. Bah, je suis pas au cool. Je suis pas l'office de tourisme. T'as une nouvelle coupe en hein plus Ouais, j'ai une nouvelle coupe. Il est bonne new. À chaque, euh, <rire> chaque trip, en fait, j'ai une nouvelle coupe. À un moment, je serais chauve, mais. <rire> On verra. On a repéré un petit side press avec Mehdi On va essayer de se chauffer à le faire là okay. Donc du coup on a fait des petites préps. donc euh, maintenant faut l'envoyer Et la partie un peu plus mentale je le balle. Ouais, je le balle. Moi ça repart ouais Je pense qu'il y a moyen de... Yeah. Yeah. J'ai eu de la chance en vrai Mais là c'est vraiment des pointes là sur un en game des ding. Ding. Ding, ding, ding, ouais, ding, ding, solides ding. Heureusement que t'es un athlète et que tu fais beaucoup de renforcement musculaire hein. <rire> ouais. Ouais. Ouais. Ok j'ai trouvé une petite line avec euh, le side press ça peut être sympa En gros je fais side press Ensuite je fais un petit passement là un petit passement là Ensuite je me débrouille pour aller dans l'herbe d'une manière ou d'une autre Et ensuite cork dans l'herbe Je suis pas sûr de le piler Mais on va essayer L'important, c'est d'essayer. Allez Là, c'est fou en vrai, parce qu'on est en février, et genre il fait 16 degrés. À Nice, le temps, c'est rarement, ça déconne pas. J'ai l'impression qu'on est en été, c'est incroyable. Il y a Olo qui nous a envoyé euh, des petites choses à tester. Du coup, on les a emportés en Italie pour les tester pendant un mois et on va vous dire ce que ça donne. Mais elles ont l'air cool, elles accrochent bien et tout. J'ai hâte de tester ça. J'ai repéré un petit load Gap. Et là, en fait, il y, y a un escalier qui descend et genre, il euh, y a un bon gap de 12 pieds. Je pense que ça peut le faire. Plaisir, petit log gars pour commencer le road trip. Ça régale. Si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas les petits pulls qui sont sortis, édition limitée, ça va partir très vite. Mais il n'y a pas longtemps, c'était l'anive de Mathieu et du coup, j'ai décidé de lui faire une petite line surprise pour son anive. Et euh, du coup, ça va commencer par un petit chapresse, Après, je vais tout droit et c'est lui qui, qui va découvrir ce que je vais faire. Putain, je, suis, je suis gâté, hein. franchement, ça régale. Vous êtes sur le tournage d'un grand film là. Ah. Je vois, je attention. Vois, mais on est des vedettes, c'est normal. Ah bah oui. Magnifique Ouais J'étais pas prêt pour le psy, il est chaud parce qu'il a grave bien enchaîné le chat plonge et le Lloyd et tout ça rend trop bien. Je suis fan. Si vous voulez le faire, moi je filme, il n'y a pas de soucis. Oh là là Alors ça, bravo Là, là ça je pense que je peux faire. Là, j'ai pas essayer hein Ça vous pouvez Ça en peut, ça c'est déjà C'est bon qu'on la re-croise Bonjour, on parche à les genoux un peu, bah les la les petite Alors, chat presse En soi, euh, pas énorme, mais la config fait que bah, c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'élan en fait. Ça veut dire qu'il y a vraiment deux pas pour essayer de générer toute la vitesse possible pour arriver sur le mur de l'autre côté. Et là, c'est un peu chaud. Je pense que ça le fait, mais toujours dans la tête quoi. <rire> ok, ça va. Je l'ai éclaté. Ça fait plaisir. En vrai, je m'y attendais un petit peu. Mais il y a toujours une part de doute qui est vraiment dure à surmonter, mais là ça l'a fait. Wesh ah. <rire> Voilà. J'ai fait un de full et ça ça fait au moins deux ans. <rire> euh Flo comme vous le savez, il hein, y a toujours son genou qui merde. Je vais me faire réopérer le 30 mars pour euh, un nettoyage du genou. J'ai l'impression que je vais chez le garagiste. <rire> il a sa carte fidélité maintenant pour l'hôpital, ils le connaissent. Ça, ça me terrifie moi d'entendre ça alors que je suis en train de faire ma live. <rire> <rire> mais non mais regarde, c'était à portée de la C4 Mais non c'est ah, a clés, elle a mal au genou! Ouais, allez! Allez, Jérém! Allez, Jérém! Ça part! Ouais, ouais, allez! Jérém, t'as la pression là! Un petit check avec euh, un petit Roger! Check. Un petit check! On donne de la force! C'est parti! Ça part! Ça part. Allez, Jérém! Il a pas le choix là! Allez, Jérém! <rire> Partait comme ça. Sans donner d'avis. Ils ont juste applaudi. Non, c'est de l'irrespect, ils sont partis sans la fin du spectacle. C'est quoi ce délire là Oh putain, je suis tellement énervé à la fin. Faut que je me calme là. <rire> OK, c'est bon, je suis redevenu moi. Continue comme ça, c'est mieux, c'est bon. Bien sûr. Non, hein? pour moi, c'est difficile. C'est vrai? Ah oui. J'ai envie de faire, mais j'arrive n'arrive pas à faire. Vous aussi? <rire> non, moi, non, non. Oui. Il a, moi, il lâche. Moi, 54. J'arrive ah euh, oui. Je pas à faire. Ah oh, oui, tu l'as vu? Oui, pas à faire. Mais je suis content, quand même. Je <rire> suis content, je suis trop content. Et on va faire la, la line à 4. Ah ouais ça va être Let's go, C'est des bars, en plus là en batterie il y a des gens qui prennent leur chien Je sais pas on va rester sur un Shiba ou un truc comme ça Faut rire pas <rire> Pour finir, vu que clair, belle et sèche, Ça, a est rondade de poule, c'est pas mal. What, What the bon, On fait des variantes, mais c'est la fatigue là. Là, c'est une fin de training. Je même pas pourquoi je traîne encore là. C'est la merde. En vrai, il y a eu du soleil, c'était un bon training. N'hésitez pas à aller voir le shop. On voit une nouvelle collection, je l'ai pas sur moi. En vrai, on s'est bien amusé. Le spot était vraiment cool et le soleil était présent pour une fois. Ça fait plaisir. Chacun a fait ses petits objectifs, ses petites lines, c'est sympa. Et là, on va essayer de trouver un petit endroit pour caler les tentes et se reposer pour après attaquer l'Italie. pète la gueule le soleil. <rire> J'étais pas du tout prêt. Genre moi, dans ma tente, il fait noir en fait il est au endroit. faut démonter les tentes avant de se faire vieux. C'est quoi ce, ce petit spot là Genre il y a plein de petits murs en béton. C'est fait pour nous ou quoi C'est un petit spot de parcours. En tout cas on va bouger dessus tout de à l'heure. Juste avant le lever du soleil j'ai eu un petit peu froid mais bah après voilà, ouais. j'ai mis une petite laine et après c'était bon. Il vous faut quoi de plus C'est un chauffage dans votre duvet. Moins 9, moins 9 confort ils sont pas bien dedans. Oh, je suis dans C'est le retour de la vie d'artiste, la Dolce Vita bon, Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée qui commence. Et hier, en cherchant un endroit pour euh, installer les tentes, on est tombé sur ce spot qui a l'air vraiment cool. Du coup, on va essayer de voir euh, si on peut bouger et si on peut euh, faire des petites lines. En fait, on a dormi sur un espèce de petit spot au bord de la mer et il y a plein de petites terrasses pour que les gens de l'hôtel derrière moi ils puissent mettre leur petits transat et du coup ça crée un spot euh, gravité. donc là on va essayer de bouger dessus tous ensemble c'est parti par contre euh, hier on a fait une grosse session du coup on est tous un peu morts donc je sais pas si on va faire des dingueries mais au moins euh, c'est trop trop cool d'être là et de découvrir des endroits comme ça ça fait plaisir non mais en vrai c'est le meilleur spot de la côte là genre t'as des sites presse partout moi c'est mon paradis et t'as des putains de vagues, t'as la méditerranée ah là là ah, mais je demande pas mieux je demande pas mieux c'est est C'est dur. C'est dur. C'est en C'est Je C'est que C'est un moyen de pop-side très dur. C'est Ça fait plaisir. Oh, okay. stylé. What is bien hein, parce qu'il bien chaud cette fois <rire> franchement on a cru qu'il était là pour déconner mais en fait non non non mais le soleil là il me je l'attendais en fait à Rennes j'avais j'avais plus de motifs mais là le soleil il fait du bien il motive tout le monde ça va que le dossier est réglable s'installe son petit setup oh. Oh. Oh. <rire> et voilà. Oh putain! Bah <rire> oui, à tout à l'heure les enfants! On lui a dit que c'était les vacances, il a vraiment cru. Hein. On oh, bougeait J'ai rien à dire, oui. je vais faire la line Let's go Allez C'est validé là, oh let's go Ça fait trop plaisir Incroyable, j'adore la, la vie là Putain, c'est tellement la meilleure life suis trop refait voilà, bon c'est une fin de session et le spot il est vraiment cool au bord de la mer là on s'est régalé et pour fêter la fin de session bah je crois qu'on va tous sauter dans la piscine ça va être cool ouais, je suis pas prêt à rentrer dans l'eau là bon j'avais oublié qu'on allait, qu allait rentrer dans l'eau à la fin en fait oui, oui. ça va être tout hein vite fait dans les pays, dit, oh, putain, à la fin je finis dans l'eau Elle est tellement fraîche, mais bon en même temps on est en février, on peut pas s'attendre à mieux C'est déjà trop bien de se baigner et qu'il fasse si beau là, c'est incroyable Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode Cette fois-ci ce sera en Italie, on va envoyer du lourd là pendant un mois, ça va faire bien kiffer On se donne rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, ciao